Du 25 au 26 juin 2021, l'Université Paul-Sabatier à Toulouse, en partenariat avec Culture Remix et l'association La Bulle, organise le premier hackathon créé avec et pour les personnes autistes. La thématique Construire une université inclusive. Ce hackathon est centré sur l'inclusion des étudiants autistes à l'université. Il s'agit d'un événement participatif et inclusif organisé sur une durée de deux jours. Les participants, inscrits en équipe pluridisciplinaire et neurodiversifiée de six personnes, coopèrent dans une ambiance dynamique et stimulante. Cet événement rassemble des personnes avec des cultures, des compétences et des expériences de vie diverses et variées. Dans chaque équipe, six profils différents seront représentés. Le maker, souvent considéré comme un bidouilleur, il crée des produits en s'appropriant les nouvelles technologies. Le développeur, expert des langages informatiques et de la programmation. L'usager, qui utilise un ou plusieurs services et a une vision réelle du terrain. Le communicant, dont le rôle est de produire et créer de l'information. Le designer, formé aux outils et aux méthodes créatives. Le pédagogue, qui a l'art d'enseigner et qui sait expliquer. Enfin, dans chaque équipe, un facilitateur sera présent. Son rôle sera donc d'aider à comprendre les objectifs communs et d'accompagner le groupe. La réussite d'un hackathon se base sur quatre piliers fondamentaux. La collaboration au sein des équipes pluridisciplinaires et neurodiversifiées, la création, la valorisation du travail et des idées et l'expérimentation de la ou des solutions envisagées. L'objectif est de faire fonctionner l'intelligence collective afin de concevoir et prototyper des solutions pour l'inclusion. Le but est donc de créer dans un temps relativement court un projet qui peut prendre différentes formes, low-tech, high-tech, physique ou encore numérique. Des ressources matérielles, techniques et humaines seront mises à disposition des participants tout au long du hackathon. Les projets seront présentés le lundi 28 juin. L'équipe d'organisation ainsi que tous les partenaires avons hâte de vous retrouver pour cet événement inédit. A très vite